Salut salut, ici c'est Rex Potam et nous voici reparti pour un nouvel épisode de Compotam le numéro 38, avec aujourd'hui euh, une chanson qui est sortie il y a quelques temps, hein, quand cet épisode sortira, euh, une chanson qui m'a été proposée par euh, Lightning Screams Lyrics euh, concernant euh, Maggie M. Gill, euh, voilà donc on va un petit peu en parler juste pour te montrer que quand on a un beau texte et une mélodie qui nous est proposée, il est possible de faire des jolies choses. Mais avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire et à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Et bien entendu, tu peux laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses. N'hésite pas également à voir en description, il y a tous les liens euh, vers notamment euh, Lightning Scream Lyrics qui a fait les paroles. Euh, et pour finir cette petite introduction, j'ai écrit un dossier qui s'appelle Compotam le Compagnon, qui est là pour, euh, si tu souhaites approfondir un peu certains éléments euh, liés à la composition, euh, si tu souhaites toi te lancer dans la composition ou comprendre un petit peu plus comment moi je fonctionne, eh bien ce dossier est là pour euh, toi. Donc n'hésite pas à te l'approprier, le lien est aussi dans la description. Voilà. Euh, bon épisode Alors, Magister la Top of de Tzabza hill. Euh, donc c'est un texte. Euh, on va tout de suite le regarder un petit peu. C'est un texte qui a euh, principalement deux couplets-refrains suivis de euh, une, un couplet un petit peu varié, euh, reprise du refrain et un dernier couplet et la fin du, euh, du texte. Donc c'est quelque chose d'assez Standard, donc c'est une structure de chanson relativement simple. Mais en plus d'avoir le texte, j'ai eu une proposition de mélodie. Du coup, je me suis approprié. Alors, la mélodie, la première chose que j'ai dû faire, c'est la prendre en dictée. Donc, c'est la première chose que j'ai faite, c'est ça. Donc ça, c'est une mise au propre, enfin une mise en forme en, de la mélodie sur mon éditeur de partition, hein, Euh Donc là, j'ai juste suivi euh, ce qui a été chanté en mettant en forme la rythmique. Donc voilà, c'est vraiment brut la mélodie qui m'a été proposée, euh, juste mise au carré, euh, histoire d'avoir euh, une première approche. Donc euh, ce qu'on peut voir, hein, c'est relativement court, 1 hein, minute 10, donc on est déjà à la fin du morceau. Donc, du coup, en partant de ça, eh ben, il s'agissait de euh, construire ben, une chanson. Euh, J'ai quasiment gardé intégralement euh, donc, cette proposition-là à un changement près, qui est au niveau du deuxième couplet. Alors, on voit, hein, le, la mélodie, globalement, est ascendante euh, vers la fin du morceau. On est beaucoup plus haut qu'au début. Par contre, euh, dès le deuxième couplet, on a déjà une, une première évolution. Alors, le tout début est comme ça, hein. Alors que le deuxième couplet commence donc ici, tu vois on est déjà plus haut. Alors j'ai pas gardé ça, parce que euh, avant de pouvoir se lancer dans des variations il faut quand même une certaine stabilité. Euh, donc ce que j'ai fait c'est que les deux premiers couplets refrains ont la même structure et la même mélodie exactement. Euh, par contre cette partie-là, qui est un tout petit peu différente, euh, dans la vidéo que j'ai reçue, il y avait même carrément des battements de main sur ces deux temps-là. Big Gun, donc il était vraiment attendu que ces deux temps soient mis en valeur. Euh, donc ben ça, j'en ai tenu compte dans la, dans la composition du morceau. Euh, par contre, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce, cette dictée-là euh, ben, il a fallu trouver euh, ben, aussi la tonalité du morceau euh... la dictée était relativement juste, hein, j'ai pas eu de soucis avec ça euh, donc du coup j'ai pas eu de choses un peu compliquées au niveau des des altérations et tout ça, en fait la, la gamme utilisée c'est une gamme de do. mais c'est pas une tonalité de Do majeur. Euh, il se trouve que, vu la structure et vu les notes répétées qui reviennent régulièrement, on est plutôt sur du Ré. Donc, du coup, on est sur une gamme dorienne. Donc, euh, ce qui tombe assez bien, en fait, c'est du coup une gamme mineure. Et en fait, c'est ce qui va donner un peu le, le style de la chanson c'est que euh, cette gamme mineure-là, donc, ça fait un effet. Euh, je mélange un peu les choses, mais ben, c'est un peu ça aussi. Ça fait un effet un peu bluesy, comme ça, un peu blues. Et du coup, donc avec une tierce qui est mineure, hein, une tierce un peu bleue, et une septième qui est elle aussi bleue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de septième. La, le septième degré euh, est à un ton de la tonique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sensible. Donc du coup, euh, on se retrouve avec quelque chose d'un peu blues. Donc du coup, quitte à partir avec ça, autant partir avec une structure euh, qui va être un peu euh, une grille, un peu qui va qui va découler un peu de tous ces aspects-là. Et donc on va voir quand je vais passer à la, ré, à, la con, à la composition réelle. Euh, J'ai écrit une grille qui est relativement simple. Bon, c'est pas la grille de blues classique hein, qui est du 1-5-1-4-5. Enfin bon. Euh, parce que en dorien déjà le cinquième degré n'a pas grand intérêt, c'est plutôt le quatrième. En fait la, la septième qui est intéressante, elle est sur le quatrième degré et euh, comme du coup on a des résolutions 4-1, ça fait des résolutions qui sont plutôt plagales C'est un peu moins puissant que des 5-1. Mais justement, c'est ce qui donne un peu cet aspect un peu, euh, un peu brut de fonderie. Et c'est un peu ce qu'on cherche aussi, parce que ma Maggie, elle est un peu brute de fonderie. Hein. Tu vois, c'est ma Maggie quoi. Euh, donc, on est parti sur ces idées-là. Et une fois mis bout à bout, euh, ben, j'ai commencé à écrire une partie de piano. Alors, le piano qui est là n'est pas top top, mais c'est un piano électrique. Euh, parce que je voulais quelque chose d'un petit peu euh, contemporain. Hein. C'est pas c'est pas du... C'est pas, pas de l'acoustique, c'est pas du classique. Euh, donc je suis parti sur un piano électrique et tu verras dans la partition finale, il y a également euh, une basse, et une guitare et une batterie, bien entendu. Euh, là où Rex Potam intervient avec ses bonnes vieilles habitudes, bah c'est qu'en plus du chant, il y aura un chœur, donc ténor, bariton, basse. Évidemment, je vais tout chanter. Euh, donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là, c'est la mélodie exacte qui a été proposée. Et là, j'ai rajouté des chœurs sur le refrain. Voilà, et on repart sur le deuxième. Donc, euh, ce petit thème au piano. Donc ça, c'est la même chose. Voilà, donc avec le Big End qui est bien mis en valeur. La partie du piano est relativement riche hein, avec des belles envolées, surtout sur le, le refrain. Et là ce que j'ai rajouté qui n'est pas dans la proposition originale, c'est ça, c'est ce petit pont-là, qui pour le coup est en Ré majeur. Avec aussi quelques petites évolutions d'harmonie pour venir sur un SOL majeur. donc qui est le quatrième degré hein, de la gamme de Ré, ce qui est toujours dans cette idée de dire on alterne plutôt entre 4 et 1 plutôt que 5 et 1. Et là on revient sur la, sur la tonalité originale, mais avec une mélodie qui est beaucoup plus haute. C'est la tenue qui va loin derrière. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Oui, euh, Ré mineur plus 6, qu'on voit un petit peu partout. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là Alors, Ré mineur plus 6, enfin, c'est un accord euh, add 6. On, souvent, on ne précise pas add parce que sus6, ça n'existe pas. Hein. On peut pas faire un accord sus6 parce qu'en fait, ce serait juste un renversement. Euh, d'un autre accord, euh, là c'est un accord donc de ré mineur à laquelle on rajoute sa sixte euh, du coup sa sixte majeur parce que c'est un ré dorien, c'est pas un ré mineur donc le si et c'est le si qu'on retrouve euh, très souvent dans la mélodie euh, Et donc du coup je voulais mettre en valeur cette chose là et donc on le retrouve beaucoup dans l'harmonie donc euh, c'est une note qui a une, une grosse grosse importance euh, voilà, donc euh, il se retrouve dans la plupart des accords, hein, donc tu vois en si diminué, en ré mineur donc plus 6, en mi mineur il est dedans aussi, euh, etc. Donc il est quasiment... Euh, dans, enfin c'est lui qui fait un peu le, le fil rouge de, de toute la, de toute la, la partition. Euh, au niveau tempo, on est sur un tempo relativement stable en 112, hein, avec toujours... Euh, Expotam dedans, c'est à dire que c'est jamais exactement 112, ça varie un tout petit peu, mais pas tant que ça. J'ai pas fait trop de ça, varie un petit peu plus sur le refrain, mais sur les couplets, c'est relativement stable. Et à la fin, il y a un petit accélérando. Tu l'as peut-être remarqué, euh, parce que le texte est comme ça, on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. Magui, Magui, Magui, Magui, Magui, ses amis, soit ses amis, soit ils sont morts. <rire> Magui, quoi. Euh, voilà, donc c'est un peu l'idée de faire ce petit accélérando à la fin pour, pour bien insister sur Magui, Maggie. Maggie. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire encore si, euh, sur le piano, il y a quand même ce petit thème qui est, euh, qui est relativement intéressant, je vais couper les cœurs pour donner la dynamique. Donc là-bas c'est très stable, mais tu vois la main droite, patam, patam et comme c'est quelque chose d'un peu sur des structures de blues, les temps qui sont euh, les temps qui sont mis en valeur, c'est les 2 et 4. C'est pas du classique, on met en valeur 1 et 3, les downbeat. Là c'est plutôt les levées qui sont mis en valeur. Euh, voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur ce draft. Donc ensuite on va passer à la version définitive. Euh, donc sur la version définitive, sur la version définitive, virgule, sur la version définitive, il y a donc le chant, il y a le piano électrique, il y a également une guitare et une, une basse. Et un drum kit. Alors le drum kit, je ne le fais pas jouer là-dessus, malheureusement, parce que euh, notre avis n'est pas vraiment équipé pour ça. Euh, J'écris la partition de midi euh, avec mes propres conventions. Donc de toute façon, je ne les mets jamais sur la partition finale, parce que ce n'est pas une convention ordinaire. C'est juste pour moi, si on regarde rapidement, euh, c'est une convention où, euh, quand les armes sont vers le haut, c'est les mains qui jouent. Quand les armes sont vers le bas, ce sont les pieds qui jouent. Ça me permet d'être sûr que, que mon batteur, ben c'est... Pas une pieuvre, hein. il a que deux mains, deux pieds, il ne fait pas huit choses à la fois. Ça me permet de, de m'arranger pour que ce soit une vraie batterie dans le sens où elle est jouable. Sachant qu'un vrai batteur me ferait certainement autre chose et mille, mille, fois ne, mille fois mieux. Mais bon, voilà. Je fais avec les moyens du bord. Mais euh, voilà ce que ça donne. Et tu verras que dans la partition finale, ça fonctionne plutôt bien. En fait, c'est une batterie très stable. Hein. Euh, où, en fait... Ouais, euh, ce que j'ai pas dit dans la version précédente, mais on peut le dire ici. Euh, la grille de blues, elle, elle, elle transparaît, mais sur, euh, sur une diminution. C'est-à-dire que euh, une, la grille de blues, c'est un. Hein, habituellement, c'est euh, 3 fois 4 mesures. Là, c'est trois fois deux mesures. Euh, voilà, euh, c'est-à-dire qu'en en fait les temps forts, ouais, c'est pour ça que tu vois c'est pas exactement une grille de blues parce qu'il y a eu des transformations au fur et à mesure de l'écriture. Euh... Ce qui était une grille est devenu des demi-grilles, enfin c'est-à-dire que les changements d'accords se font sur deux temps plutôt que sur quatre temps. Euh, c'est pour ça qu'il y a pas mal de changements euh, en milieu de mesure. Et c'est pour ça qu'à la basse, enfin qu'au qu kick du drum kit, il ben y, y a quand même deux kicks à chaque mesure, quoi. Euh, Ça donne un rythme. En fait, le rythme il est à 112, mais en fait il est plutôt à 224. <rire> voilà, c'est vraiment une locomotive, tu vois, ça avance. Euh, avec effectivement donc, le snare, la caisse claire qui fait tous les temps, et puis le hi hat, la charlette qui fait tous les, euh, toutes les syncopes. Pas dire plus sur le drum kit, mais l'idée elle est là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur la bass guitar, la guitare basse Ben, pas grand chose. Elle est là pour souligner vraiment les temps forts et elle a une ou deux montées qui sont un petit peu rigolotes, de type euh, par exemple ici. Sauf qu'on n'entend pas, c'est dommage. <rire> On l'entend beaucoup mieux en fait dans le, dans le final parce que euh, du coup j'ai pris une vraie basse enfin j'ai un, un sample de, de basse qui a, qui a été fait très bien sur lequel j'ai mis un, un ampli enfin c'est un ampli numérique mais du coup ça donne un beau son de basse qui est, qui est vraiment pas mal je trouve mais on a ce genre de montée ça c'est très mis en valeur, tu verras dans l'écoute, dans, dans si tu si tu l'as pas encore entendu, c'est là ou là, je ne sais jamais, quelque part là-haut. Et ce sera aussi dans la description, bien entendu. Euh, voilà pour la base, donc, qui souligne, qui surligne un peu l'harmonie le, et les accords. Et au niveau de la guitare, euh, bon à part l'introduction où elle ne fait pas grand-chose, elle est juste là pour... l'harmonie dans les aigus et apporter ce fameux si n'est-ce pas euh, sinon elle n'apparaît pas dans le premier couplet c'est voulu euh, parce que j'ai besoin aussi d'avoir un peu une un petit crescendo donc je la mets pas dans le premier couplet par contre elle apparaît dans le deuxième donc elle reprend à nouveau cette truc là et après elle fait un contrepoint au chant principal. Et après, bon voilà, elle souligne l'harmonie dans le dans le refrain. Et après, dans le pont, elle va se libérer un petit peu aussi. peu l'idée de lui donner un petit solo comme ça. Et là voilà, toute une partie, pardon, toute une partie harmonie. Voilà. Ok. Euh, et puis on, elle revient à la fin aussi pour euh, quand on revient en Ré sur le refrain. Et là elle reprend ce rôle de bien souligner et d'apporter euh, ce côté aigu. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus ben, Pas grand-chose. Euh, juste, je ne l'ai pas ouvert, je vais l'ouvrir quand même. Dans la dernière version, on a rajouté quelques mesures au début parce que euh, SFYS ou SFYS, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolé. Euh, je dirais SFYS vu ce que ça veut dire. Euh, est venu nous rejoindre pour nous proposer une superbe introduction à la guitare, donc euh, bah, merci euh, Ryan ou Rian pareil, je, désolé euh, en tout cas une magnifique introduction à la guitare, il nous a offert quand je dis la guitare euh, trois pistes de guitare qui, qui viennent en introduction, donc qui arrivent avant, avant même la batterie et qui arrivent sur toute une introduction que que nous avons rajouté ensemble, euh, qui fait une belle entrée à, à cette chanson-là. Euh, donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Je pense que c'est tout, donc je t'invite, bien entendu, si tu l'as pas encore fait, à aller écouter cette chanson-là. Euh, juste Un petit extrait, juste le début. Voilà, juste ça, c'est beau. Enfin, merci vraiment. Voilà. Euh, un dernier mot. Je... Donc oui, un dernier mot. Euh, donc bien entendu, je voulais remercier donc, déjà, euh, ces fois S, je l'ai fait, mais également et surtout euh, Victor, Emmanuel et Anna, donc, euh, Lightning Scream Lyrics, pour ce texte et pour cette mélodie qui sont, euh, bah, qui sont superbes. Hein. Et euh, moi, ce que j'apprécie dans ces choses-là, bah, déjà l'aspect collaboration, et puis quand tu as des idées comme ça qui se sont données, bah, je trouve que ça n'enferme pas, au contraire, ça libère. Parce qu'après, on, enfin, on a un guide et enfin, c on, enfin, moi, je, trou, je trouve que j'arrive à faire des propositions. Euh, enfin, C'est super. Donc, euh, encore une fois, merci. Euh, et euh, ben, j'espère euh, pouvoir en faire d'autres dans le futur. Et si toi aussi, tu es intéressé, eh bien n'hésite pas à me contacter. On en parle et on peut faire des belles choses. Voilà, en tout cas, eh bien, je vais te laisser pour cet épisode qui est déjà suffisamment long, hein, mine de rien. Euh, encore merci, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. N'oublie pas, N'hésite pas à me dire si tu veux d'autres contenus de ce type-là. Euh, de toute façon, je vais continuer à, à faire d'autres contenus. Il faut que je revienne sur ma petite messe, il reste encore des choses à faire. Euh, donc voilà, euh, merci. À tous et merci de ton écoute et à bientôt. Ciao, ciao.